Bonjour, donc moi je suis Céline Mailleux, je suis sage-femme enseignante au département des études de sage-femme du CHU. Les missions principales d'une sage-femme enseignante, tout d'abord l'enseignement, effectivement, nous réalisons des cours magistraux, nous réalisons des enseignements dirigés, des travaux pratiques et de plus en plus de simulations. Nous, nous utilisons également de la pédagogie numérique avec des serious games par exemple. Nous avons aussi une charge administrative dans notre travail de gestion de planning de stage, planning de cours, qui nous prend du temps. Mais nous avons aussi une charge d'évaluation, évaluation aussi bien épreuves écrites que des épreuves somatives au lit des patientes. Nous nous déplaçons sur les terrains de stage pour des évaluations formatives dans toutes les maternités de la région, ex-Haute-Normandie. Et nous avons également un accompagnement des étudiants avec un tutorat qui est mis en place dès le début du cursus jusqu'à la fin des études. Et puis également euh, des missions d'accompagnement dans la rédaction du travail rédactionnel du mémoire de fin d'études, ce qui est un travail d'initiation à la recherche, d'où la nécessité de former les Sachwam enseignantes avec, en plus de leur diplôme d'état, une formation par un master un master dans différentes disciplines possibles. Et qui plus est, depuis quelques années, nous voyons également des sages enseignantes réaliser un doctorat de recherche. Plus de 20% des sages enseignantes euh, actuellement sont en cours de doctorat ou ont déjà obtenu le diplôme de docteur.